Et c'est chalet. Ok. Eh ben, j'aime bien. Vous voyez, ça me fait plaisir, ça. Ça, ça représente la France. La France de tout le monde. La France qui se réveille le matin pour aller sur des ronds-points et pour se battre contre des retraites. Ok. Ça, c'est la vraie France. Moi, c'est la France que j'aime. Ok. 450 mètres euh, carrés à Courchevel. Ça. Ça. La France qui travaille. Ok. Prenez-en de la graine, bande de petits fils de. Oulala. Là là. Qu'est-ce que c'est que ce crosshair Mais mais... Ah oh, j'ai envie, oh putain. Oh, lui je sais pas qui c'est, j'ai envie de le niquer. Lui, direct. Le... J'ai envie de le niquer. Oui, il y avait un Jagger devant le truc. Oh là là Oh là là là la. Mais y'a rien Y'a rien, frère, qui va se déplacer en bas, là, ton cross placement Mais, mec, c'est pas Ratatouille qui va décaler, enculé <rire> <rire> <Hey>. <rire> Non, non, non Yes Bravo Un gadget un partout Mais c'est quoi ces mecs là C'est des membres du staff C'est les membres du staff, c'est pas possible Non mais moi je peux pas faire preuve de bienveillance et dire bravo euh, Jean-Claude je peux pas, venez pas, les gars, sur le live. Je vais. Je, je oh, peux pas, je peux pas faire preuve de bienveillance. Je vais vous le dire que vous puez du sbouble, les mecs. Franchement. Mais toutes ces dégâts laissant que le fromage. Qu'est-ce que c'est que ça Et ça plante. Et ça plante. Mais, mais, mais, mais, mais, mais fais quelque chose Oui Il est mort, il a une syncope. Ah Il bouge J'ai 202 J'ai... J'ai 202 Bah pas de QI déjà Ça c'est... Ça on en est à peu près sûr J'ai 202 Non Arrête Arrête J'ai 202 Minecraft Joue à Minecraft Franchement frère Minecraft c'est bien Minecraft c'est bien Tachanka Oui Ah bah oui Quitte à rien faire, autant brûler les gens Waouh Oui Ah bah oui Pas de shield Ce serait con Bah ouais Oui Renforce là si, si, si, si, si, si Vas-y, renforce Renforce tout Il ah, n'y a rien qui va What Oui, sur la trappe Là, c'est bien Oh, nom de Dieu Oh, vous avez mis un vous avez mis 1. J'espère qu'il ne regardera pas la VOD. J'ai 202. Je suis désolé, frérot, je t'ai mis 0. 0, 0, 0. Non, non, vraiment. Mais c'est un 0 euh, bienveillant, ok C'est un 0 bienveillant. C'est un 0. Euh, bah, de toute façon, tu peux pas faire moins bien. <rire> <Non>. <rire> Quelque part, la vie de, devant toi, il y a plein d'opportunités. <rire> Galoupo. Oula. Oh, dites donc. Oh Oh oui, des toques. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, à 9. Mais c'est quoi tous ces déplacements, là Et le drone le dro Et les, pour, Tous les drones sont morts Eh, vous me faites chier, hein. Il y en a, là. Vous... Je pas des conseils pour jouer à Rainbow Six les drones toujours en fait toujours tant que vous êtes pas diamant me faites pas chier vous trônez, ok oh, bah oui mais le plus proche histoire qu'ils sortent bien les l'un l'autre bah ouais forcément ouais hey. oh, comme ça <rire> Que le planteur de la bombe se faxe Comme ça sur le côté Le mec il joue à Tetris Galoupo merde Bah tu peux pas y aller Ah si Ah quand même Oula Ennemi Reaper Oh Dommage Avec du skill ça passait mais vous êtes vraiment des fils de p. Hein. Vraiment. Moi, je peux pas. C'est la raison pour laquelle j'ai arrêté le Teach hein. Après, je peux plus me regarder dans la glace. Hein. Non, c'est pas mal. Il a quel âge 6, 2, 7, 3. C'est la note ou l'âge, ça 5. Pour le côté rétro gaming. Non. Du coup, c'était qui allez, allez, gosse. Ah ouais, vous avez mis deux, deux et demi. ouais j'ai mis trois, 3 parce qu'il y avait du... Il y a les mécaniques, mais drone drones quoi, ça a perdu ses drones dès le début, et ça m'a fait échec des endroits où il devrait jamais faire échec, il a pas le droit de faire ça. On va aller voir un attaquant plutôt. Une attaquante, allez on va aller voir route. Oula, oula, oula C'est pas génial, ça, route. Hein. Oh là là, il y avait l'ombre. Route, c'est nul. Nul, nul, nul. Vous vu la dot de 4. Je suis tout à fait d'accord. Bam bam. En même temps, synchro, c'est propre. Ah ouais. Ah ouais, on, en mode. Euh... Bas les couilles. De ce qu'il y a dans le main, de ce qu'il y a au niveau du main stairs, etc. Bas les couilles Il y a une fenêtre, je vais mettre un petit coup de punch dedans. Bas les couilles De peut-être l'une des portes les plus dangereuses de Rainbow Six quand même. Il a le call peut-être. <rire> Comment est-ce que tu pourras avoir le call C'est impossible. J'y crois pas. Le call de l'intégralité des lignes qui donne sur la porte main. Donc, les deux positions qui sont en top mezzanine. Euh, une sortie cuisine. L'intérieur du bar. Et l'escamain. C'est. À minima 3 drones. J'y crois pas une seule seconde. Il a peut-être eu un call partiel du genre Vas-y, vas-y, y a personne dans le main. Ça, j'y crois. Néanmoins, c'est quand même un risque énorme que de venir péter la. De venir péter cette fenêtre. De venir ça être péter cette porte. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu gambles là-dessus. Et, et d'ailleurs, avec ce gamble qu'il vient de faire là à l'instant, ça, ça m'étonne pas vraiment. Et il est puni, Skynes On sent que c'est pas un mauvais joueur, mais trop greedy, je pense. G202, il découvre le truc. Hein. Il est en reportage là. Euh, le caméraman, il découvre le jeu. Pulse, barbelé, enculé. Non mais euh, euh, il a découvert le jeu il y a 10 minutes. Il a installé Rainbow Six il y a 10 fucking minutes. C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce fil barbelé là Ouais, reste là, ouais, reste là. Ah non, je, je peux pas le regarder. Moi ça me fait mal. Ça me donne de l'urticaire des gens comme ça. Les gens qui respectent pas le pulse barbelé en détente. Ouais, pour ces 4 du dessous. Euh. Tu sais, tu prends l'info, pip pip, il est là, tac, tu mets le barbelé, ça les embête. Merde. Finish the job. 5. Vous êtes des monstres. Tout à fait d'accord. Eh, hey, mais il y a un problème avec les crosshair placements. Les mecs, ils sont dans l'attaque des titans. Mais il y a personne qui a sa tête à 2 mètres là. Vous êtes nuls à chier sur vos crosshair placements. C'est ouf, c'est ouf. Y a aucun il y a pas Michael Jordan. Il est pas dans le roster. What Pourquoi Pourquoi avoir cassé ce drone avec un mec qui était juste à côté Alors que le drone tu le regardais pas. C'est idiot, non? Et là, à gauche, y'a personne pour toi? Ah, tu me fais mal! What? L'effet tunnel! Mais t'es vigile, frère! Pourquoi ils tirent dans les. Non, ah, tu te balades trop. À Castillo, tu m'as pas l'air mauvais au niveau de tes mécaniques et tout. Mais tu te balades trop, là. Tu t'aurais dû te faire sécher 16 fois déjà, hein, si les joueurs hésitaient. Bon. Il a pas l'info que sa plante. Personne ne lui donne l'info que sa plante. Mais comment c'est possible ça mais comment c'est possible C'est G202. Il a jamais entendu le bruit de la plante. G202. Ah oh, mais non mais. Non franchement. Bon, quelle note du coup pour Acastillo, le Vigile les, les, les mécaniques sont bonnes on sent qu'il y a machin etc mais en revanche attention le, le avant tout avant les mécaniques dans dans, ce, dans le logique de roaming là il faut faire on peut pas être en mode on se balade comme on est en train de se balader quoi il faut savoir aller se mettre à un endroit mettre la pression revenir etc là c'est de la balade là là on est passé dans 650 euh, lignes dans lesquelles on avait, oh, sur lesquelles on n'avait aucun contrôle ça ça passe contre des silvers et contre des gold après ça va commencer à dire oh je comprends pas euh, si je... avant ça passait maintenant ça passe plus ça, ça passe plus au-dessus. 4. Je mets 5. Aïe ah. aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Mais fais gaffe quand même. Yeah, il faut chez Copic là. vous faut faire une petite décale quand même pour être sûr. Bah, ouais, loulou. Axdunks ah, là Ouais on voit des disques plutôt Aïe aïe aïe attention Mais il y a ton pote là Et ton impact Elle est Ace les impacts les mecs, vous changez le cours d'un round. Le cours d'un round. La première ace pète, vous envoyez votre impact pour que ça pète le deuxième ace. Et ça va changer le cours d'un round entre un, un, un endroit par lequel on peut regarder avec un endroit par lequel on peut passer. C'est assez important quand même. Impact, c'est à garder contre Ace, merde. Bon, il a le charme de la Salty Academy, j'avoue. Je suis obligé de mettre la moyenne. Ah non, on l'aurait bien aimé le Capitao. Tes impacts, <rire> frérot. Il va mourir avec ses impacts. On pareil ou quoi Ok. <rire> Axe d'Axe en avant c'est passé dans des lignes dans lesquelles il n'y avait pas à passer. Ça, ça respecte pas les attaquants. Mais ça prend Wamai, ça a le charme de la Solty Academy. Ça met les disques. C'est déjà... Il y a une volonté de gagner quand même. Allez, 3, 2, 1. Vous avez mis 5. J'ai mis 4. Qui ne joue pas pour gagner Il y a plein de gens. Plein de gens. La majorité des personnes ne jouent pas pour gagner. Tu sais. Il joue juste pour s'amuser. Ok! Tipo Saki-sensei, sei! Tipo Saki! Doucement quand même, euh, l'autre. Euh, C'est bon, et l'autre il est parti en mode frag movie hein. ouais, là. Ouais, là, là, là, là, on est en train de, de s'enflammer un peu quand même, hein. Il pourrait se faire sécher. Je vais partir du principe qu'il est en mode euh, tranquille, en train de s'amuser. Toutes ces lignes là, elles sont dégueulasses. Euh, il aurait pu se faire sécher 5 fois sur, ses, sur cette ouverture vers l'extérieur. Donc là on respecte pas les, vraiment les adversaires. Bon, on a compris quelle était la ligne du bonhomme puisque la cam venait de se casser, ça peut venir que de là. Et les attaquants en revanche. Il a des bonnes... Euh, il a un bon aim. C'est un, une tête ça Ça pue du cul. Voilà. Ça va. Ça va. Même si ça fait un peu le fanfaron et que ça va bien parce que le niveau est pas ouf en face. Parce que dès que le niveau sera supérieur, il va se faire sécher de partout. Là, vous avez mis entre 6 et 7. Ouais bah moi j'ai mis 5,5 demi pour les raisons que j'ai données. Ouais ouais ouais. Faut pas trop qu'ils s'enflamme les gens hein. C'est un peu du bullshit ça, hein, le truc de ça aide à digérer. Alors il n'a pas autant d'impact qu'au Mexique où là-bas il se baptise euh, au coca, mais quand même. Eh hey, Jérémy Jérémy euh, Là tout j'ai rien dit Et eh bah ben, là c'est bien fait pour ta gueule, Jérémy Jérémy, je suis désolé, mais je suis pas désolé en fait. Tu vas te prendre une sale note parce que tu fais pas gaffe et tu viens d'avoir, voilà, la démonstration parfaite de ton échec dégueulasse au niveau de la porte main, qu'on joue pas comme ça, je suis désolé, on respecte, on respecte l'adversaire. Ah Castillo, euh... Donc du coup, combien vous avez mis pour euh, Jean-Maurice, là Jérémy 3, 2, 2, 3, Eh ah, bah voilà. Eh bah il se couchera avec deux et demi, mec. C'est bien deux et demi. Oui, oui, et oui quoi Oh là là, mais Jérémy. Jérémy... Ah ouais bah c'était bien la peine de time out hein. Bon les gars, euh, franchement je pense que... Euh, faut que je te TK. Voilà, parce que t'es beaucoup trop con. Le seul qu'on voulait voir, il s'est fait défoncer par Jérémy qui a pas supporté d'avoir un 3 sur 10. Oh, on va aller voir G202 parce que là c'est... Là c'est folklore. Il va revenir voir le truc. Bah ça marche pas Non bah là ça marche. Oh bah ouais, hein. quitte à choisir euh, décalage à droite ou à gauche. Oh, toujours dans les couilles, hein. Oui, oui, oui, oui. Toujours. Bien au niveau des couilles, en plein milieu. Comme ça, bah voilà, Galoupo a perdu une testicule. Super. On aurait pu mettre une tête, hein. Mais non, on se contente d'une testicule, c'est pas mal. Oh oui, eh, hey. Oh bah, eh. Hey. Chez Copic, là. Hein. Droite, gauche, droite, gauche. Il y a tout dans ce joueur. Grosse ouverture hein. Oh là Oh oui Ah bah il a découvert le, le W Il sait pas ce qu'il regarde hein. Ça se trouve il y a rien Ça se trouve c'est Drone enculé T'as un drone Drone Et il nous le refait dans l'autre sens et tout Mais c'est pas possible des gens comme ça Mais c'est quoi ce crosshair placement au niveau de la motoneige Mais qu'est-ce qu'il fait oui Pré-shot T'as raison Tac, tac, tac, tac Fais des maracas, enculés Bah voilà, t'es tout seul. 1v4. Bien joué Le level 27 après, tranquille. J'en ai rien à brûler ok J'en ai rien à brûler Quand on vient ici, c'est pour... Le... S'en prendre plein la gueule, ok C'est le concept. C'est la salty academy. Ok C'est pas l'académie salty. D'abord, c'est salty. Et puis après, Académie, bon, bah, si... Voilà, quoi. S'il en reste...